En la versant, l'eau crée des remous, c'est un fluide peu visqueux. L'encre injectée dans un liquide peu visqueux provoque des mouvements de fluide, nommés turbulences, qui facilitent le mélange. Avec un mouvement circulaire, l'eau et l'encre se mélangent facilement.